Je suis en extase et en osmose. Sous le cheval, j'ai un je Où j'te fais du mal comme Rocco. Ça pousse en excès à haute dose. Au chevet, des miens gros, tu coco. On déboulons ensemble sont les sacs On parle pas de moi au passé. Flex, façon au piacé. que les liasses, Un jour, je serai replacé Meilleur dresseur de faux cassé Genre ton monotone pour le lexique. Mais je m'excite sur la technique. Stop, stop. Ça veut briller dans ma cheve. J'sais pas. la gueule. Ah ouais, ça dit quoi? Est-ce que ça rêve du disque d'or? Un pote rap, l'autre est DJ, ouais. La team est sale et plus qu'à briller, la note est sale et plus qu'à payer mes yeux. Mm. Très peu de temps et pas le budget, donc euh, bougez la tête et je fais le reste. Punch à la peine, ici c'est un ring. Lord of the Ring m'a tout appris, ouais. dans ma gueule, je le mets au tapis, wow, wow. La chute, mes 10 ans, ouais, c'est tout puissant. L'autre, voir mes 10 ans, il tout redescend. T'es pas le talent du temps, ni le sang du siècle. Non, mais donnez-moi du temps et je le deviendrai. Car j'ai les rêves, les refs, les rêves et les réflexes, mec, ça saute aux yeux. M'a son style, de ça. Xen frère, couronne de verre du roi défonce car Cultive cette ferme, cette merde, s'échappe la placard et bientôt mur. Fais pas cette tête, joue les car c'est pas si dur Mais cette fois cette dette, cette ferme tombera alors de la procédure Ouais, tire-toi, ça tire, ça tue et si juste De la satire c'est parce qu'ici ça pue, ça pue J'ai bien cette tête ou peut-être même plus, j'y plus Fais pas le sceptique, j'invoque esprit, j'augmente le critique Level up, active, boost tes vies, charge rapide Illico, quickscope, headshot, unkill, oh, oh. Oh. oh my god Oh my god Pays d'Or, t'as le professeur. Je ressors de map en mode inclaim. Toi, t'es dans cloud, t'as pas d'XP. J'mets le mien dans le disque, pas de master. Pas de minterne, pas de disquette, non, pas de manière. Que du mystère, car j'ai les rêves, les refs, les rêves et les réflexes, mec. Ça saute aux yeux. Maintenant mon style, j'suis suis sûr. style de vélocirateur Je suis, j'suis suis, suis, suis en extase, en osmose Elle est sur moi, il fait trop chaud Je lui fais du mal comme Rocco Luxure luxure luxure Poteau y'a que Satur Luxure luxure luxure Poteau c'était élevé. vélo